Et bonjour à tous et à toutes, donc nous sur l'épisode 2 de Sonic Mania Modé. J'ai modifié des modes. Et Sonic c'est Mario maintenant. J'ai modifié des modes, donc on a un peu les mêmes personnages. Donc Knuckles maintenant c'est Ashura mais rouge. Parce qu'il y a un problème avec le dossier, et puis du coup bah voilà. Ashura, rouge, Et on a. 4 nouveaux personnages, comme vous voyez là, un seul personnage nouveau, Mario, voilà. Je remplace Sonic, Mario over Sonic. non non non nan il court comme Naruto, c'est <rire> Naruto, peut... je, je rigole bien sûr, évidemment on rigole tous ici, ouais, c'est nous la rigolade, je Nick ta merde, tain. vous voyez les animations de Mario. Oui donc oui c'est les animations de Mario, euh, et super Superstar Saga. Ouais Superstar. Wish, ouais, ça a l'air wesh wish. Ça a la Mais ouais. wow Rien change de couleur pour ça, quelque chose bizarre. Ah il y a plus de rouge Oh <rire> ça se doit être. Oh <rire> ah, le... vu ce fait oh, c'est Sonic ou Ashura non c'est oh <rire> Ashura tiens j'ai je... joué avec Ashura donc oui vu que je... Ashura maintenant c'est le gosse il plane en courant <rire> oui, <j 'ai... rire> oh, tain, comment je... mais court même j'ai déjà montré Ashura mais il pas en mode cache tu vois de, de base Ashura c'est un bug de Sonic, c'est un normalement euh, de base Ashura c'est un recolor de Sonic. Du coup bah ils ont enlevé les animations, en fait ils ont pris certaines animations de Sonic ils ont mis dans Ashura certaines animations, il y a des animations refaites pour Ashura. En fait. Et ça c'est classe. Hein. Mais euh, il y a des animations Sony. qui est euh, en train de donner un le entier de Sonic euh, de notre personnage bon, bon oui, <rire> oui. <rire> bientôt les personnages vont changer de tête. Allez, on monte à choix, okay. Alors, là, j'ai touché l'électricité, j'étais en boucle et de donc dans j'ai envie de vous mettre un bug, c'est possible, les bugs, il y, en a, il, y en a, il y en a toujours dans les jeux vidéo, Il y en a une fois des bugs, et il y en aura toujours, mais ta mère, toi, pardon, ouais, de toute façon, tout le monde est comme ça maintenant C'est ce que tu veux dire bah non, je peux plus oh. Oh, Alors là, si un genre Une personne vous dit euh... Bah non, moi, je ne peux plus de guerre Mais tu dis Ouuh. Tu vois, c'est ça, c'est la guerre Iplano <rire> commence, euh, Asura, j'ai l'air sonique Mais ça commence déjà <rires> avec les, euh, les noms bon, c'est pour les personnes Tu vois avec les autres, c'est un ce que c'est que l'autre cas bon, bah euh, là, il y a un cas dont ça tout dire, un cas... Quel personnage a un cas en fait C'est une mario. Je sais pas pourquoi ça a pas disparu. Il y a eu un bug, genre le truc a pas disparu. C'est bizarre j'ai fait pour récupérer toutes mes anneaux <rire> oui j'ai changé les personnages c'est hein. voilà maintenant je joue avec mario on a joué un peu avec arthur et mario maintenant euh... voilà je mets deux secondes de debug mode et on change de carte mais... pour prendre la télé tu sais la télé euh, qui change de carte on va changer à Shura parce que est bizarre Shura Regardez oui. Mario avec lui Mais on va changer de personnage J'ai vite fait de big pour relancer le niveau oui. J'ai pas envie de relancer une coupure ou pas, quoi, alors... je quoi je prends connais pas en main, quand même hein. bon. Je vais le faire en direct de Ah pas ce je vais le Ah oui, non, il y a une nouvelle année Achoura et enfin une soude de Sonic Mania de Sonic, enfin, Sonic Mania donc je vais vous montrer comment j'ai jeté le mode avec le data folder donc faites option avec le data folder et voilà comme ça, comme ça avec un certain jeu je peux faire des vidéos spécifiques avec vous avez vu le personnage <rire> c'est trop à et du coup au revoir à et l'élui on va jouer avec les Euh Mario marge et je crois euh, je peux pas faire du spin-dash avec elle oui je faisais quoi là <rire> avec son marteau ça a bugué enfin ça a bougé mais mais non je peux pas faire du spin-dash c'est chiant oui. avec elle ouh avec Amy avec Amy euh... Mais je parle avec une Wesh oui Non, en fait, je peux pas me mettre en boule avec elle. c'est très bien. Je sens pas que c'est pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'il a le jeu Ah, je suis encore sur <coughs> mais putain, mais laissez-moi partir. Attends, je fais un speedage avec Mario, j'ai mis un Ah il était passé à Louis. Oh hein. voilà. Ouais, euh, Et d'ailleurs, il et... on a ah, diversiqué. Je pense que vous avez deviné avec les techniques que j'ai faites il y a deux secondes. Et oui, c'est euh, Mike. Le pote qui m'a petit tatou, t'a se transforme en hérisson. <rire> mais pour n'importe quel hérisson. Eh oui, ça fait des trucs bizarres elle aussi, regarde <rire> Elle est trop bizarre Evi. Ah bah il fait bizarre sur un bourg de Sonic. Parce qu'elle est un bruit de Sonic, je le savais pas, il a une vie. Mais elle a fait des gestes non On va attendre plus tu veux, à chaque fois je le prends. Oh, ah, Mikey Ah Sonic Ok, on a vu Sonic. Ah j'ai pas vu Sonic. J'ai rien pris, super. Ils vont me suffiser. J'ai envie de continuer à me montrer. C'est juste pour montrer... Ah bon déjà, ce truc là. Attends, attends, attends, mais attends, attends, attends, attends, attends, fait C'était pas Quelle belle bug! un bug avec allez j'ai perdu mon bouclier j'ai même pas euh, utilisé ouais yes j'ai sauté mais c'est à rien ah il faut courir euh, quand j'étais sonic enfin, là, je suis la vitesse de sonic en fait eh hey, Mario il est pas de com. Quand il va être super vite Mario il faut... Il sait quoi. En fait ça c'est des animations... Fait... Bah ouais voilà, tu bloqué <rire> Elle, est... Elle est bizarre hein, franchement à la toucher. À la toucher Robotnik. Okay. Mais oui, <rire> c'est quoi? <rire> oh, ah, mais il Ah, Non, non, mais... oh, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, encore. non, non, non, non, non, non, non, un costume que de la saison de, de la fête de.. Putain, on a déjà fait ce monde. En 10 minutes, on a, on a fait ce monde, mais wesh On oh, va trop vite là <rire> On joue avec Sonic, c'est pour ça. Non, on joue avec Mario. Oh putain, c'est encore Mario et.. C'est trop bien, oui. Non on a eu. Hein, j'étais en mode de mode on a eu quand même le truc. Oh c'est Ouais, on va changer de personnage, on va regarder Emmy un autre perso. Que vous avez déjà vu. <rire> Allez, au revoir Mario. On joue avec Kirby, voilà. Oh là là, mon petit Kirby, mon petit Tez. <rire> oui. Ah, <rire> c'est trop mignon. Ah bah oui, évidemment. c'est Tez. Oui Kirby, c'est Tez du coup. Il est tout petit. Ça <rire> dire que. Oh, j'en ai, je, je déteste que je j'aurais plus sur internet parce que là c'est une vidéo c'est ça moi aussi ah donc après on supprime et, et oui On supprime et... Etc, etc. j'ai toujours la au cas où... au cas où c'est juste non je suis avec Tails c'est bon c'est bon, plus aucun souci avec Kirby mais, ah, mais les animations sont trop trop bien faites trop bien le je... je kiffe le mode... le mode Kirby là non... Carby dans ce but. Voilà ouais, c'est pas plus bizarre que voir Mario dans ce wow. Trop bien Je t'emmerde toi oh, Putain Appuyez ouais, en oh, bas en haut, oh. c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il a fait une mini des deux là Wesh Ouais qui ouais, rose <rire> C'est bizarre parce qu'on voit les vrais personnages. Ah bah oui, Kirby peut pas faire ça, si. Oh non, il ah, a des petites mains. Hein. Désolé Kirby mais.. C'est des mains plus petites que Dénard. <rire> un... ouais ouais on de... a bon, de... bon, de... pas besoin de passer comme on voit. pas pas Moi ouais, je fais deux mondes, je fais deux mondes, de... par épisode euh, par comme ça, c'est ça... va. moi, je vais ont voir, moi, moi je ouais, On pourra avoir d'autres notes, c'est pas grave. Ouais, on va avoir d'autres notes, inquiétez pas. C'est juste que, voilà, j'ai pas envie de faire trop d'épisodes. après. Euh... Alors avant, déjà, c'était normal. Ça. Pas télé, non, je change. pas encore de par chaque niveau en fait euh, de Encore, je dis, ouais, terminé, je sais, quand j'ai dit euh, monde. ouais d'ailleurs on va terminer le jeu minutes mais c'est un peu beaucoup plus long donc je sais pas après je pense pas qu'on fera deux mondes euh, par chaque vidéo là c'était que les mondes donc, évidemment là on arrive à les minutes oui oui ça va le jeu sonic mania est très rapide le jeu sonic mania est, est pas rapide hein. Bref, euh... Ouais, j'ai pas le droit d'attaquer comme ça, même avec euh, Kirby. Euh... Ah si, bah si Kirby est chiqué. Bon, normalement c'est les queues de Thèse qui font des dégâts. Mais pourquoi ça fait des dégâts C'est le souffle de Kirby qui fait mal. Ou <rire> bien. Oui, oui, même si elle est pas en boule dans ce jeu, elle peut les buter euh, et euh, combatte. Kirby ah oh, c'est pas marqué Tails C'est marqué Kirby En plus c'est l'animation. Wesh, il bouffe Wesh C'est nouveau goumou. Ah là j'ai pas d'animation. On va changer de personnage. On va garder Kirby on va enlever et nuit. Ouais. Voilà. Attends, tout à on a eu l'animation. Wesh, qu'est-ce qu'elle faire avec son hôtel C'est bizarre. Et on va. Allez voilà, on va jouer Ray Halloween. Voilà Ray, en fait il y a une petite citrouille sur la tête. C'est Ray Halloween. <rire> Ray Halloween. Ouais, c'est pas trop un changement mais en mode. Parce que... Et j'ai jamais joué sur cette frontière volante en mode en euh, mode ville en fait. Oui, je crois ah, que mode a bise C'est de plusieurs ouais. oh, on remplace nickel euh, Kirby ça un... un... tout... quand je cours ultra vite J'ai plus Ah Si ça lag c'est parce que sur internet je... mais des plus... Je comprends pas. Pourquoi quand ça met des pubs ça prend tous les CPU de mon ordinateur, toute la puissance de mon ordi en fait. C'est trop chiant ouais, j'ai avec vos pubs. Non mettez une et c'est bon. Chiant mais je casse les couilles avec leur pub, sérieux. Ouais. À cause de ça, ah non quand il court. Euh... Ouais, quand il fait un truc comme ça, il n'y a plus son. En... ça Ouais donc voilà j'ai mis ça comme mode sur Ray, un mode Halloween pour Ray. Non ça fait classe tu vois ah, un petit mode Halloween hein, c'est juste comme ça voilà. Avec les chaussures vertes, il y des chaussures bleues. Là. Il y a des carrés en noir c'est genre... Non le, le carré en noir c'est Ray, du coup la gueule en noir. Non, non, non c'est pas ah, Non, parce que Tess, non c'est Kirby Ah c'est Mighty Carinoir carré noir Non parce qu'en fait de base ça devait être d'autres personnages du coup bah je suis ouais on va changer comme ça avec des personnages différents Du coup ça j'ai un peu personnage pour les deux et du coup ça peut guiller plus d'icônes, les icônes sont gué, euh. bref, voilà ouais. ouais, j'ai dit que l'a tué, comment ça ouais, c'est c'est vrai, il a même les ordinateurs tu ouais, et puis ouais tiens, dans ce type manière, je ne prends pratiquement pas avec règle d'accord ça de jouer puis... j'ai jamais dit j'ai eu avec hein déjà je joue avec des mods et tout ça je suis obligé de montrer tout et puis voilà je pas le montrer pareil, donc, je pas ce que j'aime pas c'est que voilà c'est personne qui fait évidemment bon en fait euh, je, je préfère les personnages de neufs principaux je sais pas c'est bizarre je préfère les personnages principaux que les perles de bon, y a des perles de neufs comme des perles de neufs par exemple mais voilà, souvent c'est pas Bon bref, Kirby arrive à une manière est ah, je peux. J'ai perdu Kirby. Bon c'est pas grave, je vais le récupérer. Euh, avec Schumacher, je suis pas en début de mode. Ah, bon, je veux pas tricher. Alors. Bon, mon but, Enfin, Un véritable display c'est voir tous les personnages Et voilà Et là et... Voilà. Ça me permettrait de, de récupérer Kirby ah, Kirby Voilà bon, bah, j'ai récupéré Kirby Et puis Alphora et... Il est arrivé là En... En bouclier comme ça je de ne ah, te fais écraser Non bon. <rire> Non, <rire> j'y vais pas. C'est bon, je pas envie de euh, faire l'expérience. Voilà, oh, merci. Des fois, Je pas la sélectionnée. Et voilà. Bon, Achouara, il s'est je pourrai... ah, pas, je n'utilise hein, Parce que... Oh, on j'utilise euh, un choix mais là, tu, euh, est pas tu c'est que... ouais. pas d'après c'est pas d'après j'utilisais un choix assez dur au long du du coup je, plante, je monte sur, sur le mur et du coup ça me permet d'avancer de toute façon dans les boss ça va pas voilà un choix je dis un mais c'est une étoile en vrai <rire> Oui bah oui c'est de Sonic évidemment Ouais ouais du coup en fait à c'est euh, une histoire assez marrante C'est un bug de Sonic 2 avec le débat de mode et puis voilà et puis euh, en gros Sonic veut devient faire hein, à cause de la RAM et puis tout le bordel Voilà et a mon PC il y pas un truc hein, qui fait lag que mon PC putain il casse les. Mon PC dès qu'il arrête de faire des trucs, euh, le jeu il a plus. C'est incroyable. Incroyable. Tiens, si je reste trop longtemps dans les débris, euh, je meurs. Et là, un dedans. Donc... Il n'y a pas les chaussures bleues, d'habitude il y a des chaussures bleues, mais oui, on est déjà à trois minutes, il y a 5 minutes du niveau. Voilà, on... là on aura plus de... Moi oh, j'entends pas de... j'entends pas de... j'entends rien. Voilà, je les tue comme ça, ils vont pas envie les me avec ça, non j'ai goé non non j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de rester une, lumière, une de plus dans cette lumière Wesh J'ai jamais atteint ce, ce truc ouais. on, on garde ça J'ai descendu bizarrement Enfin le boss putain Incroyable ne me le plus euh... Quoi c'est quoi comme tu vois Faut savoir... Faut savoir... Quoi d'un niveau Oh Oh oh oh Mais où t'as Ah c'est genre entendu là que ils sont partis en en arrière ah, oh ouf. pardon vas-y oh, mais c'est quoi ce truc c'est moi quand il crie quand il quand il a peur, mais peur quand quand j'ai peur de mourir oh putain je suis perdu au bon, au bon côté Je vais non, non, ça va, c'est pas intéressant. Attention Boum Des pas on peut le tuer comme ça. Tuer. Tuer. Tuer. Mais Wesh, oui, je peux pas me craper sur ça. Ce... Putain Ça je vais galérer là. Putain je vais jouer trop vite Oui je vais pause Oh, oh J'ai réussi Un <rire> problème. Putain Fils de chien là Ah oui ça m'a plu du coup t'as pas de temps Ah faut se taper en hein. fait au ralenti Ah si ça si ça c'est pas stylé c'est je sais pas c'est quoi au ralenti frère C'est c'est pas grave. Et bah ben, voilà bon mais il n'y a pas une mêmes versions spécifiques ça a même du ça une c'est trop sur la tête il puis... n'y a pas de signeétique de ce que je de veux Prince garden c'est ça comme niveau oh. Ok, bon bah à la prochaine fois on va faire ce niveau là, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt pour le prochain épisode, ciao les amis